C'est bon, demain je vais au magasin. Je sais ce que j'achète à jean mi pour son Noël cette année. Un coffret de 50 nuances de gris. Oui, oui, oui. Ou des tongs. Pas mal des tongs, c'est utile.